S'il y a bien une chose que nous faisons tous, c'est dormir. D'accord, nous le faisons plus ou moins bien, avec plus ou moins d'envie, mais ce moment, cet instant, ce temps de récupération est nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Vous le savez, je suis fan des produits tech au service de la santé, au service du bien-être. Si vous avez suivi un petit peu ma chaîne, vous savez que depuis une année maintenant, je dors avec difficulté. Mes nuits sont coupées, sont coupées, sont coupées, sont, coupées, sont très courtes. Bref, très difficiles. Ce qui est le plus difficile, ce n'est pas forcément de se lever quand bébé pleure, c'est le réveil le lendemain matin. Lorsque bébé dort encore, mais que toi, tu dois aller au travail. Ne plus laisser mon sommeil devenir assez profond fait que le matin, le réveil est vraiment brutal. C'est pourquoi j'aime chercher des technologies permettant de sortir du sommeil de façon naturelle et surtout agréable. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier réveil olfactif polysensoriel. C'est-à-dire qui va permettre de sortir du sommeil à la fois grâce à une odeur, à la fois grâce à la lumière et à la fois grâce à au son. C'est le nouveau produit de Maison Berger, dans cette vidéo je vous explique tout sur ce nouveau compagnon de réveil. C'est parti sortir du sommeil de la façon la plus agréable possible et même au delà de ça, comment s'endormir de la façon la plus agréable possible. C'est la problématique du diffuseur Night and Day Aroma Wake Up. Car oui ce diffuseur en plus de la partie réveil que j'ai cherché dans ce produit, permet aussi l'endormissement un bon endormissement ça va être assez simple, c'est un réveil polysensoriel, facile à prendre en main un réveil et un diffuseur olfactif regardons de plus près déjà son design son aspect est plutôt sympa Plutôt beau, avec des matériaux de qualité, tout ça avec un savoir-faire français. Ce diffuseur mesure 10,9 cm de hauteur avec 11,5 cm de largeur. On est vraiment sur quelque chose qui se laisse oublier sur sa table de nuit et qui paraît très design avec de belles finitions. On va retrouver différents éléments dans ce diffuseur, notamment la petite prise pour le charger, mais au-dessus... Vous allez retrouver ici la petite capsule. C'est grâce à cette petite capsule que l'odeur sera diffusée. Comprenant jusqu'à 30 utilisations, donc si vous l'utilisez tous les matins à peu près un mois, il y aura la possibilité de choisir différentes senteurs, différentes ambiances. Là, actuellement, j'ai celle stress pour bien commencer la journée. Mais vous allez avoir celle Wake Up, celle Relax, bref, vous allez avoir une panoplie de senteurs. Et il y en aura vraiment pour tous les goûts. À l'avant du diffuseur, on retrouve un petit écran. Un petit écran qui va nous afficher du couleur. Et c'est de là, à partir de cet écran, qu'on va pouvoir tout paramétrer. On va bien entendu le voir dans la prise en main ensemble. De même, on retrouve aussi tous les boutons ici. Un bouton en haut et un bouton ici de chaque côté. Même les boutons sont tactiles et super design. Ils permettront de configurer. On va le voir juste après aussi ensemble. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce produit, c'est à la fois son design et surtout qu'il est très rapide à prendre en main. Il suffit simplement d'insérer la capsule Paramétrez l'heure, paramétrez la lame et après le tour est joué. Ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est la technologie utilisée dans la diffusion, dans les capsules. Les capsules sont brevetées, elles ont 30 utilisations, mais si vous la laissez comme ça, sans l'utiliser pendant un mois, deux mois, l'odeur se garde. Ça a été breveté, la technologie fait que il n'y a pas de diffusion d'odeur sans activation par le diffuseur. De même, la diffusion d'odeur, c'est une diffusion sèche, pas de brume, pas d'humidité. Bref, quelque chose d'inoffensif pour les animaux. Moi, j'avais hésité longtemps à prendre un diffuseur d'huile essentielle que l'on trouve pas forcément cher sur les sites comme Amazon. Mais le souci, c'est que souvent, c'est des diffuseurs de brume et que lorsqu'un de mes chats va mettre le nez dessus, ça risque bah, de lui piquer les yeux. Bref, ça risque d'être offensif pour lui. Là-dessus, on est sur une technologie vraiment au point qui a mis des années et des années afin d'avoir ce résultat. Ce résultat à la fois design et aussi technologique. Bien entendu, on est sur un compagnon qui se met à côté de notre lit. Il n'y aura pas de connectivité en tant que telle, à part connecter vos sens. Ça limitera les ondes, ça limitera les perturbations, etc. etc. Ce compagnon, ce réveil, ce diffuseur est disponible à 99 euros. Je vais vous montrer rapidement comment on le prend en main et son utilisation de tous les jours. Chaque capsule peut s'acheter séparément. Il y en a une fournie avec le diffuseur. Et chaque capsule de 30 utilisations coûte 7,50 euros. Passons maintenant à la prise en main et aux fonctionnalités. En quoi ce diffuseur, ce réveil intelligent, ce compagnon va me permettre de mieux m'endormir et de mieux me réveiller tout d'abord, je vais vous expliquer les deux utilisations. Ce diffuseur Night and Day, comme son nom l'indique, va vous permettre l'endormissement et le réveil. Sur la partie endormissement, vous allez avoir un mode qui va vous permettre de diffuser pendant 5 minutes un parfum le soir avant de s'endormir pour se relaxer et créer une atmosphère propice à l'endormissement. Concernant le mode de réveil, il sera sous plusieurs étapes. Tout d'abord, 4 minutes avant l'heure programmée de votre réveil. Le diffuseur va commencer à émettre l'odeur, ce qui vous permettra une sensation relaxante, encore endormie. L'étape d'après, deux minutes avant que votre réveil sonne, c'est à dire vous aurez déjà senti une bonne odeur pendant deux minutes, ce sera d'activer graduellement la lumière. Une simulation de l'aube, une simulation du soleil qui se lève en plus de cette odeur. Puis, une fois l'heure arrivée, une mélodie vous permettra de sortir du sommeil de façon sonore tout en ayant la lumière et la diffusion d'odeur bref tout a été pensé pour que ce soit crescendo et surtout agréable regardons maintenant ensemble comment ça se configure vous allez voir c'est assez simple la première étape sera d'insérer la capsule par dessus la deuxième étape sera de pianoter de configurer grâce au bouton ces boutons vous permettent de régler l'heure courante, de programmer la mélodie, de programmer le volume, de régler l'heure du réveil et de choisir de se réveiller avec ou sans parfum. Comment régler tout ça La petite cloche va nous permettre d'accéder à tous les réglages. Lorsqu'on va rester appuyé, un petit bruit sera mis. Là, on va pouvoir choisir si on veut l'heure en 24 heures ou en 12 heures avec AM et PM en bref, si on veut que ce soit à la française ou à l'anglaise. Ensuite, pour valider, il suffira hop, de rappuyer sur la petite cloche. Là, on va pouvoir régler l'heure, s'il est 16h, 15h, etc. A chaque fois, on valide avec cette petite cloche. Ensuite, on va pouvoir choisir entre les cinq mélodies. Je vous les fais écouter un petit peu. Ça vous fait quelques secondes de relaxation. Personnellement, j'aime beaucoup la mélodie 2. De... Je valide, toujours avec la cloche, et là, je peux choisir le volume. Est-ce que je veux que ce soit très fort Ou est-ce que je veux plutôt me réveiller tranquillement avec une puissance moyenne Je revalide, et là, on a hop, le petit réveil qui s'allume ici, le petit icône du réveil qui va permettre du coup de choisir le réveil. Là, il est... 15h on va choisir hop hop on va choisir un petit réveil dans 10 minutes ça le temps que je vous montre vous avez compris pour défiler les choix on va avec les flèches et on valide toujours avec la petite cloche là c'est la diffusion donc oui j'active la diffusion là on aura du coup tout programmé on aura choisi la mélodie le son la diffusion et l'heure du réveil si j'appuie rapidement là on voit que mon réveil est à 15h15 c'est tout pour ce qui est des paramétrages. Maintenant, si je veux activer ou non mon réveil ou activer le mode pour s'endormir, ça va jouer avec le bouton qui est au-dessus. Lorsque je vais appuyer une fois sur le bouton qui est au-dessus, on voit que ça met on et que ça valide le petit réveil. C'est-à-dire que alors que j'ai choisi, que j'ai programmé l'alarme, on aura bien entendu ce réveil olfactif qui va marcher. Si je veux lancer le mode s'endormir, je reste appuyé deux secondes. Et là, ça s'allume. On voit le petit croissant de lune et on voit que là, ça commence à diffuser de l'odeur. Ça va diffuser, du coup, l'odeur, comme je vous ai expliqué, le mode endormissement pendant 5 minutes pour se relaxer et s'endormir. C'est aussi simple que ça, les amis. Autre petite précision ici, on a des petites icônes. Des petites icônes qui vont nous expliquer combien de recharge nous reste à peu près sur notre capsule. 4 petites icônes, c'est entre 24 et 30 utilisations. 3 entre 17 et 23 2 entre 10 et 16 et 1 entre 4 et 9 et lorsqu'on va hop, enlever la capsule et la remettre on voit que le nombre d'utilisations restant avec cette capsule sont donnés car oui le diffuseur communique avec la capsule au delà des 30 utilisations il ne cherchera pas à diffuser alors qu'il n'y ait plus d'odeur c'est ça la technologie qui est dedans c'est ça tous les brevets qu'il y a dedans bref vous l'aurez compris c'est mon compagnon d'endormissement mais surtout c'est mon compagnon de réveil c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Ce produit est facile à prendre en main, donc je pense que j'étais assez clair. C'est dommage que je ne peux pas vous faire sentir les odeurs, parce que dans celle qui était dans le pack que j'ai acheté, c'était la capsule Aroma Dream. Et actuellement, il y a quatre capsules différentes, donc j'ai testé aussi les trois autres. Et l'Aroma Relax, c'est celle que j'ai utilisée le plus, mais la Destress, elle est plutôt pas mal là. là ça m'a fait une petite sensation, je voulais la tester avec vous. C'est dommage que vous ne pouvez pas les sentir, mais je vous invite à tester ce produit, si, comme moi, le sommeil, et le réveil, c'est important. Pour rappel, ce diffuseur est disponible à 99 euros. C'est sorti chez Maison Berger, qui est une grande marque dans les parfums. Donc je trouve ça aussi super qu'une marque comme Maison Berger ait misé sur de la technologie comme ça pour, ben voilà, pour, pour nous faire vivre un meilleur bien-être autour de leur savoir-faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez encore des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou alors à venir m'en parler sur le Discord. En attendant la prochaine vidéo santé, la prochaine vidéo tech, la prochaine vidéo santé tech. Vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.